Nous sommes à bord d'un avion de tourisme en approche de l'aérodrome du Puy-en-Velay, au-dessus d'une couche de nuages. Nous allons nous présenter en finale. Pour y parvenir, nous bénéficierons d'une aide dans le cadre d'un atterrissage dit aux instruments. Nous sommes donc dans des conditions de vol IFR. IFR est l'acronyme de Instrument Flight Rules. L'objectif étant de comprendre le principe du radioguidage, nous ne nous occuperons pas de la communication radio avec le contrôleur. Les données utiles pour réaliser cet atterrissage aux instruments sont à prendre sur les instruments suivants. Le padin, le cinémomètre qui donne la vitesse, le compas magnétique qui donne le cap, l'altimètre, le variomètre qui permet de donner un taux de descente et enfin, gardons le meilleur pour la fin, l'ADF ou automatique. Direction, Finder. Si je traduis bien, il s'agit du trouveur automatique de direction. L'ADF de l'avion capte des signaux émis par une balise NDB. En fait, une station d'émission radio posée au sol. C'est la même technologie que la station d'émission qui va diffuser les émissions de Skyrock ou de Europe 1, par exemple. Sauf que ça ne diffuse pas de la musique, mais un simple bip. L'ADF capte ces signaux et affiche la direction dans laquelle se situe la balise. Pour l'aérodrome de Loude, je trouve sur une carte d'approche la fréquence à rentrer dans l'ADF, ici 372 kHz. NDB, donc la station, la balise posée au sol, signifie Non-Directional Beacon. La balise est donc dite non-directionnelle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne permet pas de trouver une direction, bien évidemment. Ça veut dire simplement que ce qui est diffusé ne porte pas d'informations de direction. L'aide à la navigation par signaux radio est apparue à la fin de la Première Guerre mondiale, et la première balise dans les années 20. Mais l'interprétation des signaux reçus était alors faite par un navigateur à bord. Avec les développements de l'électronique, l'ADF est apparue dans les années 40, au début de la Seconde Guerre mondiale. Ce petit appareil permet à un pilote seul à bord de faire un atterrissage aux instruments. En théorie, la procédure est assez simple. Les bips que vous entendez confirment que l'ADF capte bien les signaux provenant de la bonne balise. Et donc, sur mon indicateur ADF, je lis que je me dirige pile vers la balise PY. Papa Yankee pour les Indiens. Mon cap est de 328 degrés et il n'y a pas de vent. Donc si je continue dans cette direction, je vais survoler la piste 33 d'après la carte de l'aéroport. Il ne restera plus qu'à caler mon plan de descente pour atteindre le seuil de piste. Pour ce faire, la carte d'approche m'apprend qu'une descente à 500 pieds par minute devrait faire l'affaire à partir du survol de la balise. J'utiliserai le cinémomètre et le variomètre pour rester sur le bon plan de descente. Voilà, je survole Papa Yankee. Je le sais car mon ADF tourne de 180 degrés et montre que la balise est désormais dans mon dos. C'est parti pour la descente. Nous allons un peu accélérer la lecture de la vidéo à partir de ce moment. Ah oui, les bips longs et courts, c'est du langage Morse. Encore un héritage des années 20. Je vous rassure, Aujourd'hui, nul besoin de comprendre ce langage. Voilà, nous apercevons la piste. Nous passons donc en condition de vol à vue. La procédure d'approche NDB est terminée. Bien qu'étant le moyen le plus ancien d'aide à la navigation, les balises NDB sont encore en service aujourd'hui.